Salut et bienvenue dans la partie 2 du tuto consacré aux présentations avec Inkscape. Donc comment obtenir ce type d'effet lorsque je clique sur une diapo, vous voyez, avec le bouton gauche de ma souris, je passe comme ça à la diapo suivante. Je peux utiliser également les touches du clavier, donc pour revenir en arrière et puis pour me déplacer donc de la gauche vers la droite. Euh, la touche Home me permet de revenir au tout début. Euh, comment faire ceci Donc on va dans Inkscape, je vais ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Voilà, dans ce nouveau document, je vais aller chercher les, les cinq pages que j'ai créées précédemment. Euh, je mettrai bien sûr ici euh, cette diapo à, à télécharger en bas de la vidéo pour que vous puissiez la réutiliser. Donc je fais un clic droit copier. Je retourne dans mon nouveau document et je vais coller, euh, édition coller. Voilà. Alors je déplace mes objets tout simplement avec euh, la flèche... Euh, Sélectionner et transformer des objets. Je peux cliquer et comme ça déplacer mes objets. Euh, je vais placer la diapositive ici en 0,0. Voilà, 0,0. Et puis j'aime bien que la la, comment mon format de document soit adapté à ma diapo. Donc pour cela, je vais ici, dans les préférences du document, redimensionner la page au contenu et je clique là-dessus. Ajuster la page au dessin ou à la sélection. On voit que le raccourci c'est Maj-Ctrl-R. Voilà. Ceci étant fait, alors oui, une petite chose aussi, si vous n'avez pas les pages bien alignées, alors pour bien les aligner c'est facile, il faut activer ici l'outil magnétique et puis activer ici toutes ces options. L'avantage de faire ça, c'est que maintenant si je clique sur ma page à cet endroit là, vous voyez sur le coin supérieur gauche, je clique je glisse, automatiquement celui-ci vient se placer correctement. Donc ça c'est très pratique. Tac, et la dernière page. J'oublie pas d'enregistrer, fichier enregistré. Je vais l'appeler présentation 2, enregistrer, remplacer. Maintenant, ce qu'il faut faire, on va installer Jesse Inc., bien sûr. Installation mise à jour. Appliquer. Et maintenant, on va déterminer des zones avec un outil, avec l'outil rectangle. On va déterminer des zones. Euh, on appelle ça des vues, qui correspondent en fait aux pages et à la transition entre chaque page. Donc maintenant je me mets ici, vous voyez, je clique, je glisse. Automatiquement, étant donné que j'ai le magnétisme activé, ben le, le rectangle se positionne correctement, je vais mettre une petite couleur, voilà, hop, avec euh, une petite opacité. Alors pour avoir une opacité à 25, on peut soit jouer avec la molette de la souris, soit faire un clic droit et mettre à 25. Voilà. Alors je duplique, CTRL D. Voilà, je positionne ici mon autre rectangle qui aura la vue numéro 1. Je duplique. Vue numéro 2, je duplique et je duplique encore. Voilà. Maintenant, on va déterminer on va, ces zones comme étant des vues. Donc on va dans extension, JC Inc, Vue. Et là, c'est la vue 0. C'est la vue de, de départ. Appliquer. Ici, je vais mettre la vue numéro 1. Appliquer. Voilà, vue numéro 2. Appliquer. La 3. Appliquer. Et la 4 appliquée. Alors il faut savoir que les rectangles n'apparaîtront pas dans Firefox. Alors j'enregistre, je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne dans Firefox. Pour cela je vais dans Fichier, ouvrir, j'ouvre ma présentation, voilà ouvrir et maintenant lorsque je clique automatiquement voilà c'est très simple les pages défilent donc super pratique. Voilà pour ce petit tuto n'hésitez pas à poser des questions.